La GSEZ-NCOC, Gabon Special Economic Zone, vous ouvre ses portes. Du 15 au 21 novembre, participez à nos journées Portes Ouvertes et découvrez la meilleure zone industrielle au monde dans le secteur bois, primée par le Financial Times. Découvrez nos industries, transformation du bois, contreplaqué, meubles, produits pharmaceutiques, métallurgie, ciment, recyclage du plastique, charbon de bois et bien d'autres encore. Rencontrez nos collaborateurs et écoutez leurs témoignages passionnants. Découvrez nos métiers, mais aussi le centre de formation de GSEZ NCOC et entrez en immersion dans un fleuron de l'économie gabonaise. GSEZ vous attend nombreux du 15 au 21 novembre. GSEZ au service de l'industrialisation gabonaise. Les bus gratuits seront à votre disposition au départ de la Place de la Tolérance à Rio. Départ 4 fois par jour entre 9 et 15 heures du 15 au 21 novembre. Contactez-nous au 066 00 63 03. L'événement se tiendra dans le strict de respect des mesures barrières.